On n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux faire une pause si tu veux. Une pause N'importe quoi. Alors les mois qui ont suivi, il s'est comporté de façon assez pathétique. Tellement obsédé par sa tragédie intime qu'il ne pouvait s'empêcher de placer « Je sors d'une rupture » à la moindre occasion. <rire> euh, je te sers un verre Je veux bien, je sors d'une rupture. Et t'as vu le, le dernier film des frères quoi Bah euh, non, parce que là, je sors d'une rupture. Excusez-moi, vous avez l'heure ah, non, désolé, je sors d'une rupture. Non, mais, non, non, je peux pas, oui, oui, non, je, je peux pas, je sors d'une rupture Non, merci, là, arrêtez, battez-vous le mot, Non, je, oui, ah.